Notre porte est ouverte, notre cœur encore plus. C'est la devise traditionnelle des moines cisterciens. Bah, il faut croire que c'est toujours d'actualité, parce qu'en travaillant avec les Lamas, bah, on a les entrées gratuites pour visiter le cluster des moines cisterciens. Du coup, voilà notre deuxième euh, euh, jour de congé, on va dire ça comme ça, il commencera une visite gratos. Cette superbe partie, c'est le cloître. Apparemment, il n'y a pas grand chose quand même de spécifiquement intéressant, à part le jardin qui est magnifique et la tondeuse électrique. Mais là, on va aller à notre 2.2. C'est là où, pendant la visite, euh, les gens picolent en même temps qu'ils écoutent le guide, ce que je trouve assez fantastique. Il faut savoir que cette salle était la salle la plus importante du monastère. En effet, cette pièce là était la seule où les moines avaient le droit de parler entre eux. Au milieu du XIVe siècle, la salle capitulaire est une salle transformée en style gothique, rayonnant. Et l'impression générale de la salle est déterminée par la boule de étoile qu'on voit ici. Elle est soutenue par la colonne centrale et les peintures en liane qu'on voit euh, un petit peu partout sur les arcades se développent au XVe siècle. C'est peut-être la première fois qu'on voit ça. Mais on a devant nous une tombe à baldaquin. d'aquin, elle a été créée en 1371 et après ils ont rénové tout ça pour en faire une tombe autoportante. ça veut dire que les morts sont encore à l'intérieur, collés sur le mur. On va rentrer dans le réfectoire des frères laïcs réfectoire qui a été transformé en cellier pour conserver le vin, parce qu'il y avait de plus en plus de vin et de moins en moins de moines pour le boire, donc il y a plein de machines, plein de presses, et la plus vieille date de 1668. Et eh bien voilà, on a notre pressoir, il suffisait juste un grand mât qu'on mettait à l'intérieur des anneaux, et après les moines tournaient, et quand ils tournaient, ici. On a le vin qui s'écoulait. Alors évidemment, là, il fallait mettre un des grands tonneaux qui est juste à côté. Oh, un énorme... Ici, c'était la salle des travaux des moines. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils copiaient des manuscrits, ils écrivaient des livres, ils les rangeaient, etc. Et au XVe siècle, ils se sont dit que leur atelier qui était là allait se transformer en cellier. Et maintenant, ils entreposent les vins les plus précieux de l'abbaye. En fait, depuis le 15e siècle, ils font ça. Et l'abbaye est maintenant euh, devenue un symbole pour les, euh, les grands vins du coin. C'est un vin de qualité, d'origine, appellation contrôlée, un vin de qualité cabinet. Moi, ça me fait marrer. À l'étage, c'est le dortoir des moines. Le problème ici, c'est que la salle n'est pas chauffée. Et il y avait 150 moines qui dormaient à l'intérieur, ce qui fait que la chaleur humaine, euh, ça faisait un petit peu condensation. Ils dormaient sur le dur, juste vêtus de leur habit monacal, à même le sol, ça doit pas être super confortable. On sait maintenant qu'ils avaient le droit de parler que dans la petite salle qu'on a vue en bas. Un bateau et les moines ils ont dû savoir vivre. Regardez-moi ça, c'est rempli de barriques et de l'extérieur on ne le voit pas. C'est un moyen de cacher son vin. Il savoir aussi qu'ici euh, a été tourné le film Le Nom de la Rose. Donc on va le regarder dans pas très longtemps histoire de savoir euh, ce qui s'est passé, ce qui a été tourné et si on peut euh, reconnaître un petit peu ce qu'on a visité. Bon évidemment on pensait que c'était une calèche normale, hein, comme toutes les calèches qui se trouvent dans le coin. Mais il se trouve que non, en fait c'est pas du tout une calèche normale. C'est une calèche pour les enterrements de vite garçons, comme vous voyez. C'est pas dingue <rire> Et du coup, bah les gens qui sont ici ou bien à l'intérieur euh, de la petite maison sont juste en train de picoler en attendant de retourner dans la calèche pour repicoler. C'est quand même bien marrant, j'aime bien le concept. Ouais. En fait, tu sais, le seul truc qui serait dommage c'est que du coup comme tu es enveloppé dans ta toile de tente de calèche, bah, tu peux pas euh, te marier avec les gens extérieurs qui peux venir euh, squatter ton truc Ouais, t'aurais bien squatté toi aussi bien. <rire> On voit comment on a fait à Barcelone avec les filles qui pédalaient dans leur euh, truc à pédaler ah, Carrément Si on retrouve une, une cage sauvage comme ça avec des gens à l'intérieur qui discutent Avec un peu de chance ce sera pas en allemand On pourra carrément se mêler à eux Et faire ouais hey! et puis voilà <rire>